Bonjour à tous et à toutes. Je suis Florence Bazaro, directrice aux formations et à la pédagogie pour l'établissement. Et donc, je suis avec vous et avec Mohamed Tachikart, responsable de la première et deuxième année du Tronc commun. Donc, c'est notre formation à Bac plus 1 et Bac plus 2. Et avec moi, j'ai deux étudiants. Donc, Lucille, qui est actuellement en deuxième année de Tronc commun, qui pourra vous parler de son expérience. Et puis, Esteban, qui est en première année de formation en énergie qui a fait le tronc commun chez nous, donc qui a terminé son tronc commun et qui est, a continué son cursus en branche. Donc, euh, ils sont là pour répondre à l'ensemble de vos questions euh, sur cette formation spécifique que nous avons dans l'établissement, qui est le tronc commun, qui sont les deux premières années euh, au tout début du siècle ingénieur, avant de poursuivre sur le cursus euh, complet en cinq ans. Donc, euh, M. Montavon et puis les intervenants précédents vous ont présenté de manière assez large comment fonctionnait l'établissement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est uniquement de répondre à, à vos questions et donc euh, n'hésitez pas à les poser. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, questions au, à l'équipe pédagogique sur lesquelles Mohamed pourra répondre. Et puis, questions plus aux étudiants sur lesquelles Lucille et Esteban pourront vous amener des éléments de réponse. Alors, les premières questions, c'est sur des spécialités différentes entre l'UTC et l'UTBM, donc c'est plus général que le tronc commun. Donc oui, il y a des spécialités, des spécificités à chaque UT on vous encourage à regarder en fait, les programmes détaillés et les formations d'ingénieurs de chaque UT. Et il y a des spécialités qui sont communes, il y a des spécialités spécifiques, donc ça, il faut regarder ce que propose chaque établissement et en fonction de votre projet, choisir l'établissement qui vous correspond le mieux. Euh, donc on a d'autres questions sur les parcours spécifiques post-bac 2, donc on y répondra dans d'autres sessions. Euh, on va se concentrer plus sur le tronc commun, donc du coup... Lucille, peut-être peux-tu nous raconter ton expérience du tronc commun euh, Pourquoi tu es venue ici et qu'est-ce qui est bien chez nous en fait euh, Donc UTBM a quand même euh, euh, des grands avantages. Euh, moi je suis venue ici parce que euh, c'est une prépa intégrée. Effectivement on a, un cadre assez, à, on a un cadre assez grand et donc euh, on, on va en fait apprendre beaucoup de, de choses au niveau des connaissances scientifiques. Mais on a aussi l'opportunité euh, d'apprendre plein d'autres choses. Euh, donc, on a euh, des humanités et, euh, et le tronc commun, c'est quand même quelque chose de très large. On est assez autonome, on n'est pas euh, vraiment tiré comme on prépare. C'est à nous de faire un peu notre, euh, notre bout de chemin. Et donc, euh, c'est très enrichissant à ce niveau-là. Et, euh, et on a en fait pas mal du coup, de spécialités, probablement sur lesquelles on va revenir euh, euh, au fur et à mesure. Euh, donc, on a une question de Quentin. Peut-être que Mohamed peut nous aider à y répondre euh... Est-ce qu'il y a une spécialisation dans le tronc commun et est-ce que vraiment il y a des options spécifiques au niveau du tronc commun ou est-ce qu'on est sur un cursus identique pour tout le monde euh, Bonjour Quentin, euh, oui c'est une très bonne question effectivement. Alors la réponse c'est qu'il n'y a pas de spécialisation en tronc commun. Euh, le tronc commun est séparé en deux années avec des enseignements qui sont un petit peu distincts. Pour la première année, ce sont des enseignements généralistes dans les matières scientifiques et techniques, et puis les sciences de l'homme et de la société. et C'est un enseignement qui est euh, euh, commun à tous les étudiants du, du premier semestre et du deuxième semestre. Et à la fin de cette première année, les étudiants qui abordent la deuxième année, eh bien, ils ont le choix complet pratiquement, de leur cursus. Ils peuvent choisir toutes les matières, parmi toutes les matières qui sont proposées, et ils construisent leur cursus individualisé et pratiquement, euh, il est très rare que vous puissiez trouver deux étudiants qui aient exactement le même parcours scolaire. Et donc c'est en, en ce sens-là qu'il y a une très grande richesse et je dirais une très grande flexibilité pour nos étudiants à partir de la deuxième année de personnaliser leur cursus, ce qui leur permet à la fin d'aller pratiquement enfin, dans toutes les formations d'ingénieurs qui sont proposées à l'UTBM. Un, un point important, c'est que quand vous finissez le tronc commun à l'UTBM, si vous validez le nombre de crédits requis euh, en fin de tronc commun, vous pouvez postuler et vous êtes automatiquement accepté dans l'ensemble des branches de l'UTBM. En fait, il n'y a pas de choix à faire avant le tronc commun. Donc, les deux années de tronc commun sont là pour vous aider à construire votre parcours. Euh, autre question peut-être sur... Euh, euh, peut-être que vous pouvez nous aider à y répondre, Esteban, sur la différence. Euh, pourquoi vous, êtes, vous avez choisi une UT et donc euh, un tronc commun plutôt qu'une prépa classique Qu'est-ce qui vous a attiré euh... dans cette différenciation ouais. Mais Moi j'avais le choix également et euh, moi je cherchais quelque chose d'un peut-être un peu plus souple qu'une CPGE. Euh, L'UTBM euh, y répond bien puisqu'on a quand même, euh, bon, allez, je dirais, on, je ne sais pas exactement, entre 25 et 30 heures de cours par semaine, je dirais. Euh, donc ça laisse quand même du temps pour autre chose, ça laisse du temps pour les activités, pour le sport, euh, pour l'associatif. Euh, donc ça, moi je trouvais ça peut-être un petit peu plus intéressant par rapport à une CPGE classique où vraiment, euh, il faut vraiment tout le temps travailler. Même si, euh, évidemment, l'UTBM reste une école d'ingénieurs et euh, il faut quand même, euh, évidemment, euh, donner un certain, un certain travail, évidemment. Quoi. Ouais. Mais du coup, oui, pour remonter là-dessus, euh, moi j'ai vraiment pris euh, choisi le, la, le, le tronc commun de l'UTBM voilà, pour avoir quelque chose vraiment d'un petit peu plus souple par rapport à la CPGE. Donc, on a plusieurs questions sur les différences entre les trois UT. On ne va pas y rentrer là en détail parce que ce n'est pas l'objectif du tout. Vous avez des formations spécifiques sur chaque UT et les, il y a des différences, il y a des similitudes. Euh, L'Université technologique de Belfort-Montbéliard, en fait, euh, propose des formations en informatique, en mécanique, mécanique, ergonomie, en système industriel, en énergie, en logistique industrielle, en génie électrique. Euh, et en système d'information, en formation pour sous statut étudiant ou pour statut apprenti. Et donc, bien entendu, il y a des spécificités sur chacune de ces formations. Je, on, on va essayer de se, vous répondre essentiellement sur les questions sur le tronc commun. Les questions sur les formations d'ingénieurs pourront être posées tout au long de la semaine, puisque tous les soirs, vous aurez des lives spécifiques sur chaque formation d'ingénieur. Euh, on a des questions sur le cursus en anglais. Est-ce qu'on a des cours en anglais dispensés au tronc commun alors, il y en a quelques-uns, en effet. Euh, alors, ils arrivent plus en deuxième année, quand même. Euh, il y a notamment euh, une matière de maths en anglais. Euh, il y a pas mal du, de matières d'humanité euh, en anglais, également, proposées. Alors, sur le tronc commun, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais... Euh, oh, Mohamed a, ouais. a peut-être ouais. les chiffres. La oui, <rire> exactement. Donc, euh, en tronc commun, donc, à partir de la deuxième année, parce que la première année, c'est général pour mmh. tout le monde, c'est commun en... On... Avant, on, on, on ne fait pas de différenciation entre les élèves, parce que le, le, les cours d'anglais, ils, euh, ils sont euh, destinés à une population d'étudiantes qui est un peu réduite, donc c'est beaucoup plus adapté au cursus du, de la deuxième année. Donc nous avons euh, des cours d'anglais en thermodynamique, des cours d'anglais en mécanique, des cours en anglais en informatique. Ça veut dire que ces UV-là, donc elles sont enseignées, euh, en français et en anglais, et les, les étudiants donc ont, ont, ont le choix, et en mathématiques aussi, ce qui fait, euh, effectivement, euh, ça nous permet aussi d'accueillir des étudiants étrangers qui viennent faire leur, leur Erasmus à l'UTBM, ce qui permet aussi à nos étudiants de se, de, de se préparer un petit peu quand ils veulent partir en Erasmus pendant leur, euh, leur, leur cursus de deuxième année. Une autre question sur laquelle je vais peut-être pouvoir répondre sur les passerelles entre les UT, bien entendu qu'il est possible de commencer son cursus dans une UT et puis de le finir dans une autre UT, euh, il y a des, des accords qui existent et qui permettent de passer de l'une à l'autre. Euh, après c'est toujours intéressant quand même de, de s'installer dans une UT et puis euh, d'y prendre ses marques et puis de faire la totalité de son cursus sur la même UT parce que ça permet quand même de participer à la vie associative, de, de construire tout un réseau, d'être dans un effet quand même promotion, etc. Peut-être que là, les étudiants mmh. peuvent bien nous dire l'intérêt d'être là pour cinq ans. Oui, c'est ça. En fait, je pense que um, on, on gagne beaucoup. On a un côté très social et euh, très humain, euh, au, probablement dans les différentes UT, mais en tout cas, l'UTBM. Et donc, c'est vraiment très, euh, très important de pouvoir construire quelque chose et de pouvoir euh, d'avoir une continuité. En fait, et euh, pour avoir moi-même réfléchi à aller dans une autre UT, je trouve ça très pertinent de euh, aller directement dans celle qu'on veut et de pouvoir en fait euh, suivre. Et euh, en fait, c'est nous qui construisons un parcours de par la diversité euh, des options euh, proposées. Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir ça sur les cinq ans. Et, et puis, si vraiment vous voulez changer, changer d'air au cours du cursus, parce que cinq ans au même endroit, je crois que Lucille part dans quelques jours euh, ça. à, à l'international. Euh, moi, je pars en Bosnie-Herzégovine. On a beaucoup de partenariats avec un grand nombre d'écoles partout en Europe et même hors Europe. Et donc, on a la possibilité, dès la deuxième année, de partir à l'étranger. Donc là, je pars six mois étudier dans un autre pays. Et vous allez avoir ça tout le long de votre cursus. Donc en fait, si en plus, on cumule ça au stage et à plein d'autres expériences, vous n'allez pas vous enlacer, je vous assure. Esteban, peut-être aussi un séjour international. Oui. Moi, ben justement, j'étais euh, l'année dernière également en Bosnie-Herzégovine. Pas de la Bosnie-Herzégovine, mais euh, coïncidence, on était tous les deux dans le même pays. Et euh, ouais, c'est une expérience très enrichissante. Euh, c'est assez intéressant de partir en tronc commun parce que c'est un petit peu une période charnière entre euh, le tronc commun et le cycle ingénieur. C'est dans une période où euh, normalement on a validé assez de de matière, si vous voulez, pour passer en, en cycle ingénieur. Donc, euh, ça permet de partir euh, un petit peu plus sereinement en Bosnie-Herzégovine, enfin, en, Bosnie, en, en Erasmus tout simplement, et puis euh, bah, de profiter peut-être un petit peu plus. quoi ouais. Alors, une question les pays sont-ils imposés Non, bien entendu. En fait, euh, l'université dispose d'un certain nombre de partenariats avec un, un ensemble d'autres de, de, de, universités. Et, euh, et en fait, on va, euh, vous pouvez accéder à, quelque part à ce catalogue de partenariats et puis essayer de construire votre projet en fonction des universités qui vous intéressent. Il me semble que dans le programme, vous avez cet après-midi un temps dédié à l'international. où euh, Vous pourrez revenir sur l'ensemble de ces questions. Euh, autre question euh, la deuxième langue vivante, est elle, euh, obligatoire. Euh, donc, en fait, en, à l'UTBM, on ne fonctionne pas en termes d'UV obligatoire, euh, ou très peu. Euh, il y a la première année, mais ensuite, c'est vraiment un libre choix des UV. On, on fonctionne en termes de quotas de crédit sur une, euh, un groupe de, de typologie de connaissances. Donc, on a des connaissances scientifiques pour tout ce qui est maths, physique, etc., on a les techniques et méthodes dans tout ce qui est vraiment connaissance de l'ingénieur et acquisition de compétences techniques, des savoir-faire propres au métier d'ingénieur. Et puis, on a tout ce qui est technologie, sciences et sociétés, donc tout ce qui est vraiment les cultures générales, les sciences humaines et sociales. Et on a la dernière catégorie qui sont les expressions et communications qui représentent l'ensemble des langues. Et en fait, sur l'ensemble de votre cursus, il est nécessaire d'acquérir un certain nombre de, de, de crédits dans ces langues. Et en fait, le choix de vos langues est libre tout au long du cursus. Donc, vous pouvez très bien faire de l'anglais, puis de l'espagnol, niveau débutant, niveau expert ou niveau intermédiaire. Et puis également un peu de chinois et puis un peu de russe, si vous voulez. En fait, on propose un certain nombre de langues différentes. Et vous allez pouvoir construire comme ça votre cursus et vos choix de langues euh, tout au long de, de votre scolarité. Donc, il n'y a pas forcément de deuxième langue obligatoire. Par contre, il y a une nécessité de vous ouvrir à l'interculturalité et à l'international, euh, avec l'acquisition de connaissances dans un ensemble de langues qui vous sont mises à disposition. Euh, Mohamed, une question, donc les questions internationales, je vous encourage à, à repasser cet après-midi. Euh, Mohamed, une question très spécifique sur les types de bacs. Euh, le, le le tronc commun est ouvert à quel type de bac oui. Comment on peut candidater Oui, alors, donc on ne parle pas de type de bac, Valérie, on dit de spécialité du bac. Donc, comme vous le savez, donc, après la réforme qui a eu lieu l'année dernière, donc, il y a spécialité mathématique, physique, NSI, etc. Donc, alors, donc ces éléments-là sont visibles sur les attendus sur euh, Parcoursup. Donc, alors, ce qu'on demande... Donc il y a deux, deux catégories, donc soit une spécialité mathématique en première et en terminale, soit donc pour ceux qui abandonneraient la spécialité mathématique en terminale, eh qu'ils conservent au moins deux spécialités scientifiques et prendre un maths complémentaire. Donc c'est ça le, les attendus que, euh, que nous, qui sont publiés sur Parcoursup pour l'UTBR. Euh, donc, euh, oui, l'école, euh, une autre question de Jules sur l'école est de telle à construire les parcours internationaux Bien entendu, nous avons un service dédié à cette question-là. Et comme je le disais, nous, il y aura un temps consacré à l'international cet après-midi. Alors, euh, peut-être euh, pour Lucille et Esteban, une question spécifique sur... Euh, euh, au sein du tronc commun, il y a, il y a, donc, il y a plein de duvets à suivre, il y a plein de connaissances à acquérir. Et puis, en au milieu de première année, il y a quelque chose d'un peu spécifique, un peu particulier, qu'on appelle dans notre jargon le ST10. Euh, quel est l'intérêt Donc c'est un, un stage ouvrier d'un mois. Euh, et qu'est-ce que vous avez appris pendant ce stage Qu'est-ce qui était intéressant qu est -ce que, Pourquoi ce stage-là en TC, il est important ben, Ce qui est intéressant, c'est que quand on sera ingénieur, on va être amené à, à gérer des équipes. Et euh, donc c'est bien aussi de se mettre à la place des gens euh, qu'on va être amené à, à manager plus tard. Donc le stage ouvrier, il sert justement à ça, c'est euh, pendant un mois, on est souvent sur les chaînes de production euh, d'une usine, et euh, donc voilà, on est, on est comme ça amené à essayer de, de réaliser un petit peu leur travail, de voir un petit peu les conditions, les conditions de travail euh, que cela implique, voilà, donc c'est une expérience assez enrichissante, et euh, c'est souvent notre premier stage, notre premier réel stage, donc c'est vraiment une belle expérience, ouais. Oui, c'est ça, c'est très intéressant. On arrive dans le milieu de l'entreprise qu'on connaît quand même très peu, milieu industriel, donc, euh, et on, on sort du stage d'observation. C'est vraiment un stage où on est euh, directement avec les équipes de production. Et donc, il y a vraiment un côté de voir de l'intérieur euh, co comment ça se passe et euh, pour vraiment mieux euh, comprendre par nous-mêmes euh, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu devra faire et avec quoi on devra euh, un peu, qu'est-ce qu'on devra manager et comment, comment ça se passe. Donc c'est très intéressant, très enrichissant, et donc je trouve que c'est très bien d'avoir instauré ça, surtout en première année, pour vraiment se rendre compte. Merci. Euh, autre question, donc, sur l'ouverture les, les, du TC au bac STI 2D. Euh, donc, depuis cette année, nous ne recrutons plus de bac STI 2D, parce que le, en fait, la réforme du bac a imposé un certain nombre d'ajustements dans les maquettes pédagogiques, et une diversité de profils entrants, qui fait que, euh, il a été fait le choix de ne plus regretter de STI2D. De plus, nous avions quand même de grosses difficultés à, à, à accompagner les étudiants issus de STI2D jusqu'à la fin du cursus. Euh, vraiment, des, des, des, voilà. et, et, et, Les instances de l'UTBM ont, ont, ont acté que les STI2D étaient vraiment en grosse difficulté et qu'ils... Nous conseillons en fait aux étudiants à CIDD de faire un autre type de formation, par exemple un IUT ou un DUT ou un BUT, et pourquoi pas de venir postuler après. Nous sommes tout à fait ouverts à ce type de profil, mais à niveau bac plus 2. Euh, donc, sur les spécialités, on a une question plus spécifique. Est-ce que, euh, si je ne fais pas de physique euh, pendant mon cursus, est-ce que quand même je peux venir à l'UTBM oui, oui, bien entendu. Donc là, comme je, je vous l'ai dit, donc, il suffit, donc on a ouvert, donc, on a dit, donc là, là je reprends. Donc, soit on fait spécialité mathématique en première et en terminale, et donc on, on la garde. Et si on abandonne la spécialité mathématique en terminale, eh bien qu'on garde deux spécialités. Et scientifique, soit la physique, soit NSI, soit sciences et l'ingénieur, etc. Donc si vous n'avez pas, pas gardé la spécialité physique en terminale, ça n'est pas grave, du moment que vous avez euh, au moins gardé soit les mathématiques, soit deux autres spécialités scientifiques. Donc c'est tout à fait possible. Euh, une question sur l'ambiance de promo euh, voilà, euh, en effet, il n'y a pas forcément de groupe-classe mm -hmm. si en TC1, mais après, il n'y a plus de groupe-classe, il oui. y a beaucoup de choix du V, et donc euh, ça, c'est vraiment une question pour les étudiants. Euh, comment on fait pour avoir une ambiance de promo oui. ben, L'avantage, le... euh, bah, moi, je trouve, de la première année, c'est quand même, il y a des classes par semestre, parce que on, les matières sont quand même euh, bien guidées. Donc, euh, à chaque semestre, on a quand même, chaque étudiant a une classe et il suit euh, ses cours avec la même classe tout le temps. Donc ça, c'est bien, moi je trouve, au début, puisqu'on bah, arrive souvent ici, euh, on ne connaît pas forcément grand monde. Donc ça permet déjà d'avoir une bonne ambiance de classe dès le début, de faire beaucoup de connaissances. Et une fois qu'on euh, bah, connaît déjà pas mal de monde, après arrive la deuxième année où justement le choix des matières peut commencer. Et là, euh, eh bien, on n'est jamais avec les mêmes personnes dans les matières. Et donc là, c'est super parce qu'on rencontre évidemment beaucoup, beaucoup de monde de sa promo. Donc en l'occurrence l'ambiance de promo du coup est bonne est puisque euh, c'est très enrichissant en fait de se dire euh, on a quand même des uv qui sont phares euh, enfin du coup des matières qui sont phares dans lesquelles on va retrouver euh, pas mal de personnes donc je pense par exemple aux mathématiques donc où on peut quand même retrouver euh, pas mal de personnes euh, de, de notre promotion et ensuite en fait on a d'autres uv qui sont plus spécifiques qu'on a choisi et donc c'est très intéressant parce qu'on va rencontrer plein de personnes différentes et euh, donc on est à peu près 300 et on est 300 personnes qui se connaissent, plus ou moins. Effectivement, il y a des semestres où on va beaucoup plus voir les mêmes têtes que d'autres. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'on a des associations euh, aussi de, de promotion. Et donc euh, si on veut, en fait, on peut euh, vraiment créer cette, euh, cette bonne ambiance et elle existe en tout cas. Donc il euh, ne faut pas s'inquiéter pour ça. Une question d'Eliott euh, qui s'inquiète d'être lâché dans la nature en première année par rapport au système, c'est vrai, du, du lycée. Alors... Euh, dans l'établissement, on a mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner les étudiants, euh, notamment par exemple, ça fait deux ans qu'on a un tutorat qui est mis en place, donc un tutorat par les pairs, c'est-à-dire qu'on a des étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année ou, ou dernière année qui, qui font des séances de, de tutorat avec des premières années pour les accompagner. Euh, on a un certain nombre aussi d'activités, de rentrées et de suivi tout au long du semestre pour, pour vraiment accompagner au mieux les étudiants. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la première année fonctionne en groupe classe, ce qui fait que euh, les trois quarts des, des enseignements, ce sont des TD avec des groupes de 28. Donc, on n'est pas dans des, dans des amphis énormes. Et même sur tout ce qui est amphithéâtre ou cours magistraux, on a fait le choix, notamment dans les UV de mathématiques, par exemple, de garder des petits effectifs d'une cinquantaine d'étudiants par, euh, par, euh, par amphithéâtre, euh, ce qui permet vraiment d'être dans un, dans un système qui n'est pas... Euh, euh, des grands amphis de euh, 300 étudiants. Il y a quelques UV très spécifiques où il y a des grands amphis, mais la majorité des UV de TC sont dans des, dans des effectifs un peu plus raisonnables. Euh, C'est un choix pédagogique de l'établissement pour justement accompagner au mieux euh, l'entrée dans le supérieur. Euh, il y a des UV également dédiés aux, aux stratégies d'apprentissage, à comment s'adapter dans le supérieur, comment apprendre à apprendre dans le supérieur. Donc vous, vous voyez que tout un dispositif est mis en œuvre pour euh, accompagner au mieux les étudiants sur l'ensemble de leur cursus. Euh, donc on a Mansour qui pose une question sur euh, quand on est euh, quand on vient de l'international comment on peut intégrer euh, le tronc commun. Mohamed est-ce que euh, on, on intègre des étudiants internationaux en tronc commun euh, Oui, nous intégrons des étudiants internationaux en tronc commun. Donc euh, pour vous donner un, euh, disons un ordre de grandeur pour l'année 2021, nous avons eu des candidats en provenance de pratiquement 70 pays. Donc, effectivement, c'est donc tout à fait possible de candidater, donc vous, à travers Campus France. Donc, vous pouvez accéder à Parcoursup et vous déposez votre candidature sur Parcoursup et elle sera examinée. Donc, si vous êtes appelé à, aux, aux entretiens, donc soit vous les faites dans votre pays, soit vous les faites quand vous viendrez ici à, ou alors vous êtes exempté. Donc, ça démontre. il faut suivre un petit peu les indications qui vous sont données sur Parcoursup. Oui et nous encourageons fortement euh, donc, euh, la venue d'étudiants étrangers pour vous dire pour l'année dernière nous avons eu pratiquement 10% d'étudiants étrangers à l'UTBM. Donc c'est quelque chose euh, auquel on tient vraiment et qui pour nous est très très important. Euh, on n'a pas forcément d'autres questions. Donc justement, peut-être euh, Lucille et Sébane, vous pouvez nous dire sur cette idée d'accompagnement de, de ce qui est mis en place en première année au niveau pédagogique, pas au niveau. Euh, <rire> vie étudiante, au niveau pédagogique, pour faire que vous ne vous sentiez pas perdu dans cette université où en effet il y a trois centres en commun, donc c'est des effectifs plus importants que ce qui est connu en, en lycée. Euh, voilà qu Qu'est-ce qu que vous pouvez euh, nous dire là-dessus, sur cet accompagnement qui est mis en place par l'établissement Moi, mon ressenti, c'est que je ne me suis jamais senti perdu. Hein. Euh, en effet, le, le fait d'avoir un groupe classe, franchement, ça aide énormément. Euh, et puis il faut savoir aussi qu'on a un étudiant, euh, un, étudiant un, un professeur référent aussi également, euh, attribué à chaque, à chaque étudiant. Donc, euh, si euh, difficulté il y a, on peut, on peut le contacter facilement, etc. Donc, euh, enfin moi, je ne me suis en tout cas jamais sentu, senti perdu. Vraiment, euh. Et euh, au-delà de ça, donc, je fais partie des, euh, des étudiants euh, référents, donc, euh, enfin des étudiants tuteurs, donc, qui viennent euh, aider euh, les, les premières années euh, d'un point de vue méthodologie, mais aussi d'un point de vue euh, travail, donc les aider par exemple en, en physique ou en maths et dans des matières un peu compliquées. Et en fait, on se rend compte que euh, justement, ce groupe classe créent une très, très bonne dynamique. Et euh, donc, c'est quand même... Euh, on, on voit que les étudiants travaillent beaucoup entre eux. Et comme on n'a pas de quota, il ne faut pas être meilleur que les autres. Il faut réussir. Euh, ça crée vraiment euh, une dynamique très positive et très... Euh, en fait, ça ne sert à rien de ne euh, pas aider quelqu'un. Justement, c'est bien plus enrichissant quelqu'un, de lui expliquer et de se rendre compte que nous-mêmes, on a très bien, très bien compris. Donc, en fait, c'est dans cet esprit qu'on qu va venir travailler. Oui, donc, pour, pour compléter ce que disait Lucille, en fait, on n'a pas de classement de promotion. on n'a pas de Les étudiants ne sont pas comparés les uns par rapport aux autres. Vous, de, chaque étudiant doit acquérir un certain nombre de crédits, euh, donc, on doit avoir un certain nombre d'UV pour être diplômé. Et en fait, chacun a la note qu'il a, mais on ne classe jamais nos étudiants. Et donc, du coup, ça permet quand même d'avoir une dynamique de travail qui n'est pas celle de la compétition entre étudiants, loin de là. Euh, euh, on a des questions sur les parcours atypiques, par exemple des gens qui se sont arrêtés pendant une année, qui ont fait une pause, etc. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter à candidater. Euh, nous, sommes, nous formons des ingénieurs humanistes, c'est-à-dire des ingénieurs qui sont ouverts au monde, qui se posent des questions, qui sont curieux, qui veulent, euh, qui veulent vraiment... Euh, poser la question de la technologie dans l'environnement et dans le monde de manière différente par rapport à une vision très technocentrée de, de, de, de la formation d'ingénieur. Donc vraiment plus le, plus on est sur des parcours variés différenciés, plus on les regarde avec attention, vous avez en fait un système d'entretien à l'UTBM et dans l'ensemble des UT et donc c'est lors de ces entretiens qu'il faut vraiment valoriser vos spécificités euh, parce que la note d'entretien euh, est un des critères qu'on prend en compte lors des, des, des jurys d'admission euh, Parcoursup et donc c'est là où vraiment il faut valoriser toute expérience atypique qui fait la richesse de votre profil et on est vraiment euh, bien sûr on veut des, des personnes qui ont un très bon niveau scientifique mais si en plus du bon niveau scientifique euh, vous, vous questionnez sur le monde qui vous entoure et vous prenez le temps, par exemple, de faire un service civique pour répondre à Florence. Euh, moi, je pense qu'on est sur des profils qui sont extrêmement riches pour l'établissement. Mmh. Et donc, c'est vraiment pas du tout un frein, bien au contraire. Euh, oui, Jules, en effet, l'école est dispersée sur trois sites, Savenant, Montbéliard et Belfort. Les troncs communs sont sur le site de Savenant, mais ils ne sont pas tous seuls. Il y a également euh, la formation en mécanique, la formation en système industriel. Euh, la formation également euh, par apprentissage euh, log euh, logistique industriel donc euh, ils sont loin d'être tout seuls, le site de Savenan est le site où il y a le plus d'étudiants euh, je crois que les... <rire> Lucie oui. confirmera euh, oui. et, et <rire> Esteban également, donc ne vous inquiétez pas euh, vous ne serez pas tout seul, au contraire euh, on nous dit des fois qu'il y a trop de monde sur Savenant. donc <rire> <rire> <rire> voilà il paraît qu'il y a la queue au restaurant donc, euh, pour manger donc je ne suis pas sûre que ça, vous serez vraiment pas tout seul euh, au moment de l'admission, est-ce qu'on peut être pris dans plusieurs UT ou le jury dispêche t il des étudiants dans une seule UT la question de Sophie, euh, peut-être que Mohamed peut répondre, juste oui. j'en profite. Vous avez euh, dans le fil de discussion l'adresse du service des admissions qui peut répondre à toutes les questions spécifiques sur les admissions qui n'ont pas pu être répondues tout à l'heure par Karine Bourgeois. Donc n'hésitez pas à poser ces questions très spécifiques sur les admissions euh, à, à Karine sur l'adresse service admission. Voilà. – Oui, et, et, c'est oui, une très bonne question, mais en fait, ça n'est pas le jury qui dispatche, c'est vous. Parce que vous, quand vous candidatez euh, aux trois UT, vous faites une candidature globale, un seul dossier, et puis vous cochez quels sont les UT qui vous intéressent. Vous, vous cochez par exemple UTBM, UTC, UTT, euh, et, et même le, la partie donc humaniste de l'UTC, et, et, et c'est euh, au niveau, donc et vous serez, en fait, pour l'entretien, vous serez dans une seule université où vous passerez un, un entretien. Donc si vous êtes accepté, vous êtes accepté pratiquement euh, partout. Et c'est à vous de choisir où vous voulez aller. Donc ça, ça dépendra de, de, de vos voeux, comment vous les classez. Et si vous n'êtes pas accepté, effectivement, à ce moment-là, vous ne serez accepté dans aucune des UT. Parce que le, le jury est commun, et donc c'est un jury UT et... Le jury ne vous dit pas où vous devez aller. C'est vous qui choisissez où vous, voulez, où vous voulez aller quand vous serez accepté. Euh, y a-t-il des examens quelconques des partiels euh, On va laisser les étudiants nous répondre. Non, il n'y a pas d'examen euh, du tout. On vous donne le diplômes comme ça. Il y a deux, deux types d'examens. Il y a un premier, une première partie d'examen qui se fait en milieu de semestre qu'on appelle les médians. Et une deuxième partie qui se fait à la fin de semestre, qu'on appelle donc les finaux. Et en plus de ces examens, il y a, alors ça dépend des matières, mais dans, dans, dans beaucoup d'entre elles, du contrôle continu également, des examens de TP, etc. Donc il y a des partiels, mais on n'est pas noté non plus exclusivement sur les partiels. En fait, chaque unité d'enseignement dans l'établissement a ses propres modalités de contrôle, d'examen. Ça dépend des choix des enseignants. Donc, vous avez des enseignants qui peuvent faire que du contrôle continu et puis un projet. Vous avez des enseignants qui vont faire un examen partiel, un examen final. Vous avez vraiment beaucoup de variabilité, ce qui permet en fait d'adapter les modalités d'examen à chaque matière. Donc, c'est vrai qu'en TC, on a très souvent un examen médian au milieu du semestre et, et des examens partiels en fin de semestre et des examens finaux pardon en fin de semestre et puis beaucoup de contrôles continu. j'ai croisé un collègue l'autre jour qui me disait qu'il avait une, une vingtaine de notes différentes sur la totalité du semestre parce que justement il y a un accompagnement spécifique des étudiants pour les aider à travailler régulièrement et donc il y a de manière très très régulière des notes qui sont données pour vous permettre en fait vous motiver également à, à avancer et à travailler Mohamed, une question très simple. Combien il y a de place pour la rentrée 2002 en 2022 en tronc commun Eh bien, la question est pertinente parce que là, le... le nombre d'étudiants que nous accueillons euh, nous permet de, euh, de dimensionner les classes. En fait, nous avons des classes de TD à 28 et nous en avons 10. Ça fait 280 étudiants. Donc, nos étudiants sont distribués en TD, donc pour les TD, les travaux dirigés, ils sont à 28, mais pour les amphis, les cours, ils peuvent être à 2 TD, donc à 56. Donc, la, la question a été posée. Donc, au maximum, en première année, vous vous retrouvez dans un amphi à 56 et quand vous faites des travaux dirigés, vous êtes à 28. Et si vous faites des travaux pratiques, vous êtes encore plus réduit, vous êtes à 12 ou à 14. Voilà, donc, euh, et juste euh, combien de candidatures à peu près sur Parcoursup Donc 280. Non, ça c'est le nombre de places, le nombre, nombre. de candidatures. Ah, le nombre, oh, le nombre de candidatures pour l'année dernière, nous en avions pratiquement 5000 pour l'UTBM. Euh, euh, on a sélectionné 3000 et nous avons pris 270 l'année dernière en 2021. Voilà, donc ça, ça, ça, ça vous montre quand même clairement que il euh, y, y a une forte demande, mais il euh, y a quand même 300 places, quasiment 280 places. Donc ça, ça, il ne faut surtout pas hésiter à candidater parce que qu'on euh, a, a la chance d'avoir une, une promotion relativement importante, ce qui nous permet quand même d'accueillir un grand nombre d'étudiants par rapport euh, aux candidatures qu'on a. Euh, je ne sais pas, a priori il n'y a plus de questions, c'est que vous avez peut-être tous parti manger peut-être Non <rire> Pas encore on, on continue cinq, cinq, cinq minutes. Euh, du coup, comment vous avez fait après le tronc commun pour choisir votre formation pour, Vous avez décidé d'aller en énergie Qu'est-ce euh, qui est en qu qu tronc commun que vous a aidé à choisir Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, vous saviez moi, ouais, quand je suis arrivé, je, donc, je suis venu aussi à l'UTBM parce qu'il proposait justement la filière énergie et donc j'ai pas changé mon choix euh, durant le tronc commun. Euh, à partir de la, de la deuxième année, donc j'ai pu commencer à prendre des matières qui étaient en lien avec euh, l'énergie, donc l'électricité, euh, la thermodynamique. Ça m'a bien plu, donc ça a confirmé mon choix. Et euh, donc euh, bah, j'ai euh, logiquement intégré euh, la branche énergie et vu qu'il n'y a euh, pas de classement euh, à la fin du tronc commun, euh, on choisit sa filière et on l'intègre si du moment qu'on valide le tronc commun. Voilà. Et euh, Lucille, euh, le choix est, est définitif ou encore, tu euh, crois Le choix est presque définitif. Euh, moi, je vais aller en, en mécanique, mais je suis pas venue à l'UTBM avec une, une idée très précise. Mais effectivement, en fait, on a vraiment la chance, euh, déjà en première année, de tester pas mal de choses. Et en deuxième année, c'est nous qui choisissons ce qu'on va tester. Et donc, euh, on peut peaufiner un choix et on peut aussi se rendre compte que c'est pas du tout vers ça qu'on veut aller finalement et changer totalement d'horizon sans que ce soit trop tard. C'est-à-dire que euh, si en fait je me rends compte que, enfin, si je suis venue dans une idée d'aller en informatique et qu'en deuxième année je me rends compte que je n'aime plus du tout ça, euh, je ne suis pas du tout pris au piège et j'ai vraiment la possibilité de changer et d'aller quelque part totalement différent. Euh, donc c'est vraiment très enrichissant d'avoir euh, cette opportunité et euh, qu'on nous offre autant de Autant en matière différentes De quelle région viennent en majorité les étudiantes Alors, je n'ai pas repotassé les stats ce matin, donc je vais <rire> peut-être avoir du mal à vous répondre. Ah, Mohamed est meilleur que moi. Ceci dit, on a quand même un recrutement national. Euh, on a des étudiants qui viennent de, de toutes les régions de France. Donc, il y a des, il y a des régions majoritaires, euh, euh, bien entendu. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on euh, a vraiment un recrutement qui est sur l'ensemble de la France et avec... Euh, euh, un rayonnement de l'UTBM dans le recrutement de ses étudiants relativement large. Euh, et donc Mohamed, si, as de, si tu te oui. souviens des chiffres, oui, euh, les chiffres. Plutôt, je, je dirais donc le, par ordre, c'est pratiquement, donc les, les, les, il y a 4, cinq grandes régions. Donc il y a la région parisienne qui arrive en tête, aussi bien en nombre de candidats qu'en nombre d'admis. Et là, il y a à peu près une 50 à 60 étudiants que nous avons admis à partir de la région parisienne. En deuxième, à peu près dans ce même ordre de grandeur, nous avons le Grand Est. En troisième, nous avons la région lyonnaise. Et en quatrième, nous avons Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ces quatre blocs nous envoie pratiquement chacun une cinquantaine d'étudiants et le reste, donc il y a 20 étudiants qui viennent de, de pratiquement une vingtaine de l'étranger et puis euh, des autres d'un peu partout. Donc c'est ça les, les grandes statistiques que nous avons. Alors, le niveau du tronc commun était plutôt équivalent à un CPGE ou un DUT. Euh, question très compliquée à répondre parce que nous ne sommes ni CPGE ni DUT. Exactement. Oui. Et en fait, les enseignements qu'on propose, certains sont de type CPGE, notamment en maths physique. Euh, mmh. Certains sont beaucoup plus de type DUT, par exemple dans tout ce qui est euh, euh, bureau d'études, euh, tout ce qui est euh, en fait sciences pour l'ingénieur, où on a des UV spécifiques en sciences pour l'ingénieur dès la première année. Et donc, euh, en fait, ce n'est pas une question de niveau et en plus, euh, comparer les formations n'a pas forcément beaucoup de sens, mais c'est vraiment une question de, de, de typologie de formation où euh, le tronc commun de l'UTBM à la chance de vous, vous propose en fait une formation qui allie le niveau, au niveau scientifique, en mathématiques, physique notamment, mais également des connaissances technologiques, vu que vous rentrez dans UT, euh, des connaissances en sciences pour l'ingénieur pointues et qui vont vous former vraiment au métier d'ingénieur et pour commencer à construire votre parcours en cinq ans. Voilà, donc euh, euh, on est sur, sur euh, pour moi, on est sur un hybride entre les deux. <rire> je ne sais pas si vous confirmez par rapport à ce que vous avez pu euh, voir en cours. Si, si, tout à fait, oui. Au ouais, ouais. euh, niveau théorie, on s'approche en effet de la CPGE, puis au niveau pratique, on a aussi euh, des aspects du DUT. Oui, en effet, oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Merci. <rire> Mohamed, une question. Le redoublement est-il autorisé en cas de Est-ce qu'on redouble à l'UTBM Ça veut dire quoi, redouble à Alors, en fait, nous, la notion de redoublement à l'UTBM n'est pas vraiment ce qu'il faut envisager. Parce que nous, le redoublement n'a pas de sens dans, dans ce que l'on fait. Puisque les matières que l'on a, on considère que même si on a euh, Manquer un examen, on a raté une matière, eh bien, il en restera toujours quelque chose. Ce qui est important pour nous, dans notre cursus, c'est ce qu'on appelle les unités de crédit ECTS. Il faut accumuler un certain nombre de crédits, ça veut dire les matières qu'on qu réussit, et arriver à avoir ce qu'on appelle le profil TC. Eh bien, nous avons la possibilité de valider ce profil TC en trois semestres, quatre semestres, et même jusqu'à cinq semestres. Et ça, donc, quand on a validé ce profil TC dans ce laps de temps, on peut aller dans n'importe quelle formation de son choix. Donc, vous voyez ici donc, le, la notion de redoublement. On peut même dire qu'il y a des gens qui peuvent, parfois, euh, intégrer le cursus d'ingénieur par avance. Donc, là, comment on peut l'appeler. Mais bon, donc, c est, c est, ça n'est pas... Mais on sait que, parfois, pour certains, il y a des difficultés à ce moment-là. Donc, on leur donne un semestre supplémentaire pour pouvoir eh bien, compléter leur, euh, leur parcours. Et pour les, gens qui pas à, enfin, les étudiants, les étudiantes qui n'arrivent pas à le compléter en cinq semestres, eh bien, il y a parfois un sixième semestre qui est autorisé, mais à ce moment-là, il faut valider ce qu'on appelle le tech diplôme des études technologiques, et les étudiants qui, pa qui passent par cette étape eh bien, sont tenus de présenter eux-mêmes leur euh, candidature aux différentes branches qui les intéresseraient. Et ça serait à ce moment-là les formations d'ingénieurs qui décident si elles acceptent ou non. Mais généralement, donc, quand on est sur ces parcours-là, euh, à ma connaissance, il y a plus de 50% des candidats qui sont acceptés. Même plus que ça, on est pratiquement sur 80-90%. Donc on a des questions spécifiques sur les spécialités, la spécialité énergie et la question de Johan. Euh, vous avez toute la, pendant toute la semaine, vous avez euh, le soir des lives par spécialité d'ingénieur. Et donc je vous encourage à vraiment poser ces questions-là euh, dans la semaine. Vous aurez euh, du coup sur le plateau euh, les responsables de chaque formation, des étudiants spécifiques de chaque formation. Euh, là ce matin, on répond uniquement aux questions sur le tronc commun. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à revenir un soir de la semaine. Je ne sais pas quelle est la soirée pour énergie, euh, mais voilà, il ne faut pas hésiter à, à venir ce soir-là. Je ne sais pas, donc on n'a plus de questions. On, on, va, donc, euh, on vous remercie d'être resté connecté. Euh, on se retrouve euh, en début d'après-midi, vers 14h, pour ce que les études à l'international. Il y a eu plein de questions tout à l'heure, donc surtout, n'hésitez pas à revenir poser vos questions à l'équipe des relations internationales qui pourront vous expliquer comment se passent les semestres d'études à l'étranger, comment se passent les stages à l'étranger et l'ensemble des partenariats qui sont à disposition dans l'établissement et comment vous au mieux. Euh, si vous avez d'autres questions sur le tronc commun, euh, vous pouvez les poser sur les adresses qui sont sur l'ensemble des plaquettes et documents et sur le site internet. Euh, et puis sur les admissions, c'est vraiment euh, service admission que vous aviez tout à l'heure. Voilà, bon, à, bon appétit à tous